Thank you.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 les guerriers du PKK, sauvages comme une tempête de balles Dans le Libre au Java Dernier au quoi, je scalpe les bâtards Qui détouffent à coups de genoux pour une histoire de pétard Casse pas les couilles, petit Clément T'as bois quand un te le dit, le plus féroce des tétards Reste un résidu de billes, m'habite un océan d'espi Navigue mon instinct, à la sonde la dynastie Très à décapiter le chien, à trois capitaliste ils ne pensent qu'aux chiffres, et eux s'appellent artistes Mais ne prennent aucun risque, des gars attendent mon disque En mode terroriste, je vais exploser ta playlist à coup de plastique ou de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 Écoute pas ce que l'on me dit, pas besoin d'aller à Paris, on fait monter les paris D'ailleurs l'OM aura la deuxième avant l'équipe des Qataris pétrodollars seront vaincus par l'autre putain de rachutiste Qui a reconnu la teuté, et ce défaut de langue. Je ne resserre un couplet avant le plat de résistance Confidence pour confidence, mes ont toujours plus de sens Le N a toujours plus de chance, quand pour lui les mips se déhancent Parlons peu, parlons bien, parlons musique autour d'un verre Parlons de la vie de demain, et rappelons-nous celle d'hier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 Moi, pas de vin mais plein de vin Je me dis que tout est vain Loin du flic et des essieux J'taille ma voix vers l'au-delà Vague abondante sous les cieux Vague à l'âme, sous les pas Ma voix traîne sous les pas Et sous le regard des étoiles Je suis en quête d'une Nirvana Sur une scène sous des voiles Je dis ma toile, pas tout seul Mes collègues sont partout dans de gueule Prêt à rendre tous les coups Je me tais un coup Ouh. Laisse le bit enflammé, qu'il se rive de mes tarifs. Laisse-le haine te consumer. Profusion dans les fusils, pas confusion dans mes rimes. Mort routine gimmick qui se bande de faux primes. Ma tête te fait signe, ma team te fascine. Je vais vomir ma rime sur ma nuit et sur Marine, Loin des divans des divans, je vais raconter mes histoires. J'attends la bourrasque de vent qui qui aller à leur tour d'Ivoire. Paris pour aller à Paris, c'est paradis d'un réussi J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris viendra à notre musique. Paris pour aller à Paris, c'est paradis d'un J'ai jamais fait ce que l'on m'a dit. Paris